Donc je vais vous parler de Big Data. Alors, chaque fois que je fais des conférences de vulgarisation sur le Big Data, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui me dit euh, « Moi j'ai des données, mais je ne sais pas si elles sont big ou pas. Est quelle est la taille caractéristique au-dessus de laquelle on est big, en dessous de laquelle on n'est pas big ?» Alors évidemment, ça n'existe pas cette taille. Hein, c'est un, un terme assez flou, assez imprécis, le Big Data. Euh, ça recouvre pas mal de choses. Je vais essayer de bien définir les termes, je vais essayer de définir aussi ce que c'est la science des données, je vais définir ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais chacun a un petit peu à sa définition, donc ce n'est pas des définitions strictes. Donc déjà en général, au lieu de parler de Big Data, je préfère quand même parler euh, de la science des données. La science des données c'est quoi C'est euh, résoudre le problème d'extraction d'informations à partir de données, qui ne sont pas forcément euh, big. Hein. Euh, et ça c'est au cœur d'énormément de, de problèmes... Euh, que l'on rencontre aujourd'hui euh, dans notre société, euh, au sein de notre société, notamment c'est au cœur de l'intelligence artificielle, on verra exactement ce que c'est euh, l'intelligence artificielle. Les données sont partout, donc la science des données est partout. Vous la trouvez vraiment partout. Là j'ai donné une liste pas exhaustive, tout ce qui est traitement audio, Siri, hein. NLP, Alors c'est un terme un peu technique pour dire Natural Language Processing, c'est-à-dire qu'on veut qu'un ordinateur comprenne un texte, comprennent la sémantique d'un texte, ça c'est de la science des données. Euh, traitement de l'image, évidemment, e-commerce, euh, e recommandations, sécurité, la défense, c'est un très grand sujet, j'en reparlerai, la santé, bien sûr, véhicules autonomes, objets connectés. L'intelligence artificielle, comment ça se situe euh, par rapport à la science des données La science des données est une partie de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est comment simuler euh, sur une machine une intelligence humaine. Et pour ça, vous avez besoin de la science des données. Si je prends un exemple très simple, ce qu'on appelle les chatbots, les, les robots conversationnels, dans un robot conversationnel, vous parlez au robot. Quand vous parlez au robot, il y a des données, qui est le, tout le signal de votre voix. Donc là, il y a de la science des données, comprendre ce que vous êtes en train de dire, extraire de l'information, extraire la sémantique, extraire le sens de ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est la partie science des données. Ensuite, le robot doit vous répondre. Pour un robot savoir formuler une phrase bien construite, ça, ce n'est pas de la science des données. Donc, c'est une partie qui fait partie de l'intelligence artificielle, qui est, qui est une partie intégrante de l'intelligence artificielle, mais qui n'est pas de la science des données. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un terme qui englobe, ça va englober le big data aussi, ça englobe la science des données, mais c'est beaucoup plus vaste. Et moi, je vais me concentrer vraiment sur la partie euh, science des données. Alors extraire de l'information à partir de données, ça peut être compliqué, ça peut être très compliqué. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rendre cette extraction difficile. Alors, je vais en lister quelques-uns, on pourrait faire une liste beaucoup plus longue. Premier facteur auquel on pense, c'est que bah, c'est difficile parce que c'est juste difficile, parce que l'information, elle est bien cachée. Alors je pense que vous avez tous, soit sur vos portables ou vos ordinateurs portables, des photos de votre famille, de vos proches ou de vos enfants. Et vous avez des, des classifieurs automatiques euh, permettant de reconnaître, euh, bah, toutes de, de, de, de reconnaître les différentes personnes sur les photos. Donc vous pouvez normalement, euh, idéalement, vous pouvez dire « je cherche telle personne » et il y a toutes les photos qui sortent. Alors je ne sais, si sais pas si vous êtes comme moi, ça marche pour à peu près la moitié des photos. Et puis ensuite, si vraiment vous voulez que ça marche, vous vous retrouvez à taper fastidieusement euh, à la main, chacune de photos, et à taguer chacune des photos, et c'est absolument insupportable. Donc ça, c'est un problème euh, d'extraction d'informations à partir de données. Elles ne sont pas big, ces données. Hein, ça tient sur votre, euh, sur votre ordinateur portable. Ce n'est vraiment pas big. C'est un problème qui est fondamentalement difficile, qui n'est encore pas du tout résolu. Hein, il y a encore beaucoup d'erreurs. Oui, la majeure partie des photos, ça va marcher, mais il en reste encore beaucoup. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui vont encore travailler là-dessus. C'est vraiment des problèmes euh, compliqués. Donc, Simplement, le problème est complexe. Ça, c'est un facteur qui rend l'extraction euh, d'informations difficile. La vitesse. Si vous devez extraire l'information de façon extrêmement rapide. Euh, Aujourd'hui, si on regarde euh, les applications où on a le plus besoin de vitesse, par exemple, si vous regardez les financiers qui travaillent euh, sur les marchés financiers, qui veulent aller très, très, très rapidement, l'ordre de grandeur de prise de décision, pour ceux qui sont les plus rapides, ça peut être de l'ordre de 20 nanosecondes. Donc en 20 nanosecondes, l'algorithme va être capable d'extraire une information et de prendre une décision. Sur Internet, quand vous cliquez, je, je, on en reparlera tout à l'heure, mais quand vous cliquez sur une page et qu'il y a une publicité qui vient soit vous faire plaisir parce que ça a été bien profilé, soit vous embêter parce que ça c'est totalement à côté de la plaque, c'est à peu près 20 millisecondes. C'est un algorithme qui travaille à, à peu près 20 millisecondes. Donc ça, c'est des contraintes qui sont vraiment importantes qui rendent évidemment la tâche d'extraction de la donnée beaucoup plus difficile. Variété des données. Bah avant, les... ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un tableau avec des données, par exemple pour caractériser un individu, on avait le poids, l'âge, la taille. Aujourd'hui, je vais vous donner des exemples, on va intégrer beaucoup plus de choses. On va vouloir mettre sur le même plan peut-être le son de sa voix, des images de radio, euh, son environnement... Euh, voilà. donc des données de variétés extrêmement différentes, et ça, ça rend le problème d'extraction d'information beaucoup plus complexe, comment est-ce qu'on mélange ces données de nature très différentes. Je peux citer beaucoup d'autres facteurs, et il y en a un, et c'est là qu'il y a le big data. Il y en a un, qui est, j'ai beaucoup de données, et comme j'ai beaucoup de données, tout est beaucoup plus compliqué. L'acquisition des données, c'est compliqué, le nettoyage des données, c'est compliqué, le stockage... L'analyse, on veut faire de la visualisation, mais visualiser, visualiser des grosses données, c'est aussi quelque chose de très compliqué. D'accord Et c'est là qu'on parle de Big Data. Donc le Big Data, c'est une sous-partie de la science des données. Et l'intelligence artificielle est encore au-dessus. Alors aujourd'hui, dans la presse de vulgarisation, on mélange un petit peu tout. On fait IA, Big Data, science des données, c'est un peu la même chose. Mais bon, si on essaye de donner des définitions un peu cohérentes, ça serait ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est devenu si populaire ben, Comme vous l'avez dit, les données sont partout. Donc, euh, évidemment, c'est important d'extraire On sait qu'il y a de l'information, c'est important de l'extraire. Maintenant, c'est aussi un contexte scientifique. Il y a de nouvelles inventions qui font que maintenant l'extraction est plus facile. Contexte scientifique, développement récent euh, en informatique et en statistique. Donc, c'est fondamental. Le, la science des données, le big data, ça fait intervenir des spécialistes de deux domaines, computer science, informatique, et statistique. Euh, et les développements récents, ça c'est aussi une autre chose je pense qui est très importante, provient à la fois du monde académique, mais aussi du monde de l'entreprise et des relations entre les deux. Ça, Je pense que fondamentalement, moi je suis chercheur euh, euh, académique, c'est très important pour moi d'avoir des partenariats avec des industriels parce qu'on voit des cas précis, des, choses, des problèmes concrets qu'on se pose, et on répond à ces problèmes concrets. C'est comme ça qu'on fait avancer la science des données, aujourd'hui, en grande partie. Donc la collaboration est très importante. Et il y a eu des, il y a des labos de recherche dans des grandes entreprises qui, sont, qui ont fait des découvertes tout à fait euh, importantes aussi. Alors en informatique, j'ai listé quelques exemples de, de développements récents qui sont assez importants. Donc évidemment, la puissance de calcul est énorme et les outils adaptés. Alors, Je ne vais pas vous embêter à vous parler de tous ces types d'ordinateurs, mais quand même, c'est intéressant de voir un peu, maintenant, il y a beaucoup d'ordinateurs très différents. Alors, Massively Parallel Processor, ça, c'est relativement vieux. C'est vieux, mais ça, ça progresse, mais c'est une technologie qui date d'il y a déjà assez longtemps. Vous avez une, en, généralement une grosse mémoire, sur laquelle il y a toutes vos données, et vous avez plein de microprocesseurs qui vont travailler en parallèle, sur ces données-là. On parle en général d'une architecture verticale parce que tout est centralisé. A contrario, si je saute la deuxième ligne et je vais directement la troisième sur le calcul distribué, c'est une architecture horizontale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a tellement de données que faire tout tenir dans une mémoire, c'est beaucoup trop compliqué. Donc en fait, on a un réseau de petits PC, de petits ordinateurs, et les données sont distribuées. Il y a une machine maître qui va donner des ordres et qui va recevoir. Le, les résultats, qui va recevoir les réponses. Là, c'est vraiment le monde du big data. Le big data, il est vraiment sur le calcul distribué. Ensuite, vous avez d'autres choses. Euh, vous avez peut-être entendu parler de GPU. Hein, ces petits processeurs qu'on a tous dans les portables qui déplacent vos fenêtres très rapidement et qui font des petits effets euh, inutiles, mais jolis, qui permettent de juste faire disparaître une fenêtre. En fait, c'est des, des petits chips qui sont extrêmement puissants et qui sont au cœur de ce qu'on appelle le deep learning. Je pense que Laurent Alexandre a dû vous parler de réseaux de neurones. Hein Donc voilà, Les réseaux de neurones, c'est une partie de la science des données. Et c'est des algorithmes qui tournent particulièrement bien sur ces petites puces graphiques. Vous avez des, des data centers, de, de, des GAFA, avec des milliers et des milliers de GPU. Le problème, c'est que ça chauffe énormément. Donc, il y a même des, des, des laboratoires de Google qui se chauffent au GPU. Oui, vraiment, c'est standard aujourd'hui pour récupérer la chaleur il se chauffe au GPU. Alors, il ne faut pas acheter des GPU pour chauffer, ce n'est pas rentable quand même, mais il ne faut pas les faire tourner à vide. Euh, et puis, vous avez d'autres choses. Vous avez le cloud computing. Tout le monde entend parler aussi du cloud computing. Alors, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est aussi un de ces termes qui est très, très mal défini et qui est assez euh, peu clair, je pense, pour le, le, la personne qui n'est pas spécialiste. Cloud computing, ça veut simplement dire que vous allez calculer sur Internet. Mais vous pouvez calculer sur Internet avec n'importe quelle infrastructure. Du MPP, du GPU, du calcul horizontal, du vertical, c'est ce que vous voulez. C'est un terme générique pour dire qu'en en fait, vous ne voulez pas sous-traiter vos calculs, vous voulez pas avoir tout sur place parce que c'est trop cher, la maintenance coûte trop cher. Et donc l'entreprise veut euh, euh, sous-traiter la maintenance des machines et donc va calculer sur Internet. Avec tous les problèmes de, de sécurité que ça pose, évidemment. C'est ça qui fait, en général... Le, euh, qui fait hésiter les gens à aller sur du cloud computing. Donc ça, c'est pour l'informatique. Pour les maths, pour la statistique, vous avez euh, essentiellement donc, un domaine en statistique qui s'appelle l'apprentissage statistique. Alors, ici, j'ai indiqué en grande dimension, je vous expliquerai ce que ça veut dire. Ce n'est pas big data, ce n'est pas beaucoup de données en grande dimension, c'est autre chose, mais je l'expliquerai plus tard. Donc, apprentissage statistique. Et vous avez en fait essentiellement deux types d'algorithmes. Vous avez des algorithmes qu'on appelle supervisés. Ça veut dire que l'homme va. l'apprentissage va se faire avec l'aide d'exemples qu'une qu personne humaine va fournir à l'ordinateur. Donc on va lui dire quand je te donne ça, je veux trouver ça. Quand je te donne ça, je veux trouver ça. Donc maintenant, je te donne quelque chose, dis-moi ce que je suis censé trouver. Donc on a donné des exemples. D'accord et l'apprentissage non supervisé beaucoup plus compliqué, où en fait on donne des données et là on dit à l'algorithme, essaie d'extraire d'informations, mais je ne sais pas quel type d'information, c'est à toi de trouver. Voilà, ça c'est deux grandes classes d'algorithmes. Et en fait, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous donner plein d'exemples très concrets de où est-ce que vous rencontrez, euh, où est-ce que vous êtes confronté, alors pas directement, mais de façon sous-jacente, à ce type d'algorithme, et est-ce qu'on est sur du supervisé ou du non supervisé. C'est tous les jours, sur votre portable, sur Internet, c'est sans arrêt ce type de d'algorithme. Premier exemple. Vous allez sur Netflix, sur Amazon, sur Google News ou ce que vous voulez, on vous recommande un produit. C'est un champ en statistique, en apprentissage statistique. Il y a un champ qui s'appelle la recommandation. Il y a des chercheurs qui sont spécialistes de la recommandation. Hein ou ce que ça appelle aussi le filtrage collaboratif. Pourquoi collaboratif Parce qu'en fait, on va, on va apprendre sur une personne à partir d'autres personnes. On sait que tous les gens qui ont euh, vu tel film, tel film et tel film, ont aimé beaucoup ce film-là. Vous vous avez vu tel film, tel film, tel film, on va vous proposer ce film-là. D'accord Donc c'est collaboratif, c'est-à-dire qu'on apprend euh, à partir des autres utilisateurs. Donc comment ça se passe C'est assez amusant de, de connaître un tout petit peu l'algorithme qui se trouve derrière imaginez un énorme tableau sur chaque ligne, sur, sur les colonnes vous avez tous les films possibles, ou tous les livres possibles, et sur chaque ligne vous avez un utilisateur. Et puis vous mettez un 1 sur les films qu'il a vus. Donc évidemment il y a plein de zéros et quelques 1. Si vous mettez tous les livres, c'est juste rempli de zéros. Puis on a un gros tableau comme ça, avec 10 millions d'utilisateurs, et je ne sais pas combien de millions de livres. Et vous avez un gros tableau, plein de zéros, avec quelques 1. Et qu'est-ce que vous cherchez à faire quand vous faites de la recommandation Vous cherchez à rajouter des 1 cherchez à dire si j'ai 201 à rajouter, moi je suis prêt à aller démarcher 200 personnes avec 200 films, quels sont ceux où j'ai la plus grande probabilité de que ma recommandation soit bonne Je veux rajouter 201, est-ce que je les mets Donc c'est ce qu'on appelle faire de la complétion de matrice, complétion de tableau. Et comme souvent en, en mathématiques, quand vous trouvez un algorithme pour une application, il y a des applications de ce même algorithme sur des choses qui n'ont strictement rien à voir. Et ça, c'est assez marrant, je voulais vous le montrer. Sur ces algorithmes de complétion de matrice, on peut faire quelque chose d'assez rigolo sur les images. Une image, ça peut être vu comme un grand tableau. D'accord Donc là, c'est un grand tableau, c'est une image, dans laquelle j'ai oublié 65% des points, des pixels. Et maintenant, je vais donner, demander à mon algorithme de recommandation de trouver les points qui manquent. Il faut compléter ce tableau. C'est un algorithme itératif. Donc, il tourne en plusieurs fois. Première étape, il fait ça. Donc là, on se dit c'est la catastrophe. On a absolument tout perdu, toute l'information. Pas du tout. Deuxième. Et là, j'avance dans les étapes. D'accord Donc ça, c'est l'algorithme d'Amazon que j'ai appliqué à une image. Ça fait ça. C'est assez... Euh, alors, d'où vient cette magie Comment est-ce qu'il fait pour retrouver euh, les, les points C'est quoi ben, Il fait du filtrage collaboratif, il fait du, de la collaboration sur les lignes. Pourquoi Parce que vous voyez que vous avez une image qui est assez structurée, où il y a des immeubles, donc il repère le fait qu'il y a des lignes, et il repère le fait qu'il y a des arêtes sur les buildings, et donc il va apprendre, pour une certaine ligne, il va apprendre à partir des autres lignes. Alors, il a vu que sur une ligne, il y avait des fenêtres qui étaient espacées de temps, il va faire ça sur l'autre ligne. Et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'il complète. Mais c'est comme ça que marche la recommandation, quand, quand tous les algorithmes de recommandation, Netflix, Amazon, c'est le même principe, ça marche, ça marche comme ça. Une deuxième application à laquelle on est tous confrontés, bon gré, malgré, c'est la publicité sur Internet. Alors, la publicité sur Internet, on ne se rend pas compte de la machinerie qui est derrière. Je pense que c'est assez amusant de voir ce qui se passe derrière quand vous, faites, quand vous cliquez, hein, vous cliquez sur un site et puis vous avez un encart publicitaire qui arrive. Ça met à peu près 20 millisecondes. En 20 millisecondes, vous, vous êtes à gauche, l'information, elle va tout à fait à droite, et elle revient. Il y a à peu près une douzaine d'entreprises différentes qui sont sollicitées pour votre petite encart publicitaire que vous avez sur un coin de l'écran. Alors, rapidement, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe, et où est-ce qu'il y a de l'apprentissage statistique, où est-ce qu'il y a de la science des données, où est-ce qu'il y a du big data Là, la science des données que je vous montre ici, on est dans le Big Data, parce que les quantités de données sont énormes, le nombre d'utilisateurs est énorme à chaque fois. Donc on est vraiment dans le Big Data. Donc ça s'appelle du Real-Time Bidding. En fait, vous avez des marchés, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des enchères qui sont faites en temps réel sur vous, sur votre affichage. Donc, rapidement, on est à gauche, vous cliquez, vous êtes sur la page d'un éditeur, et il y a un petit code qui veut dire... Euh, « Ah, ben ici, moi je veux bien, moi je suis l'éditeur, donc euh, j'ai un site de, je sais pas, de voiture, parce que je suis passionné de voiture. Et comme il y a beaucoup de gens qui viennent sur mon site, eh ben, je, vais dire, eh ben, je vais réserver un petit encart publicitaire ici. Donc je dis, « Ah, ben ici je peux vendre une publicité à qui veut. » Donc, « Va chercher de la publicité. » Essentiellement, soit on, on, la publicité a déjà été réservée, mais essentiellement, on va sur un marché, euh, on va sur un marché de publicité en ligne. D'accord Donc on avance dans la chaîne. Je ne veux pas détailler tout, mais euh, en fait, vous avez donc un marché de la publicité avec des cotations, comme il y avait le marché financier, c'est la même chose. Vous avez des courtiers du côté acheteurs, des courtiers, du côté euh, vendeur, hein, donc des deux côtés, c'est ce qui s'appelle SSP et euh, DSP. Alors en fait, quand vous avez euh, l'information, alors le, le grand X ici, c'est le marché, juste avant, donc vous avez le courtier. Ça arrive chez le courtier, et là le courtier, là il y a du machine, de l'apprentissage statistique, machine learning en anglais, donc de temps en temps ma, ma langue fourche, je dis machine learning au lieu d'apprentissage statistique, excusez-moi. Le, votre demande arrive juste chez le courtier du marché, du marché de publicité, et là, se pose la question, est-ce qu'on connaît cette personne Donc là, on fait appel au DMP, au Data Management de plateformes qui sont spécialisés pour essayer de profiler les gens. Soit on vous connaît déjà, il y a un cookie qu'on connaît, et on sait que vous avez acheté ça, que vous avez fait ça, etc. etc. Soit on ne vous connaît pas et on essaie de comprendre, en fonction de ce que vous avez fait juste avant, quel type de personne vous êtes. Donc là, c'est du profiling. Est-ce que, quel âge vous avez, quel type de choses vous aimez, et ainsi de suite. Et toute cette information-là va sur le marché de la publicité. Donc, le, le, le produit qui est à vendre sur le marché, c'est, il y a une image de 80 sur 120 pixels pour quelqu'un qui est en train de surfer sur un site de voiture, un blog de voiture, et c'est quelqu'un qui a 40 ans, c'est une femme qui apparemment s'intéresse à telle chose, telle chose, telle chose. Et là, en face, tout ça, c'est en temps réel. Hein. Et là, en face, vous avez plein de gens qui sont prêts à vendre la publicité. Et là, il y a un système d'enchères. Et c'est le meilleur prix, celui qui est prêt à payer le plus cher, évidemment, euh, à qui va être vendu euh, cette, euh, cette publicité. Il y, a du machine, il y a de l'apprentissage de ce côté-là aussi. Parce que moi, je dois faire un prix. Je vois arriver, je suis annonceur. Je, dois, je vois arriver cette possibilité de, de mettre mon, mon annonce. Je vais mettre l'annonce, mais quel prix je suis prêt à payer ben, Ça va dépendre de la probabilité, de quelle chance vous avez de, que cette personne-là a de cliquer sur mon annonce. Donc je dois estimer cette probabilité-là. Et là, vous devez l'estimer très rapidement 10 millisecondes. 10 millisecondes. Une grande société euh, qui fait euh, du web display, justement, qui fait ce genre de choses, qui vend de la publicité elle fait à peu près 10 millions de prédictions de probabilités par seconde. Donc voilà, et le but là, c'est estimer, celui-là, il a 99% de chances de cliquer, à ce moment-là, je suis prêt à payer cher. C'est assez étonnant, hein, quand, vous êtes sur le, quand, quand vous avez été profilé comme quelqu'un qui potentiellement peut cliquer et ensuite peut être converti, c'est-à-dire va acheter, va souscrire à l'abonnement, ou ainsi de suite les annonceurs peuvent acheter la publicité, l'encart publicitaire à 2, 3 euros pour une personne. Donc ça peut être beaucoup d'argent quand c'est multiplié par... Donc il y a vraiment énormément d'argent là-dessus. Alors ça pose un petit problème parce que le problème de tout ça, c'est que rien n'est régulé. C'est la jungle la plus totale. Vous auriez... Ce système-là, même 0,1% de ce système-là sur les marchés financiers, je pense que tout le monde sauterait au plafond. Simplement comme c'est caché, c'est derrière votre ordinateur, on ne voit pas, et donc ça va. Il y a des délits d'initiés dans tous les sens. Les courtiers, il y en a plein, des marchés, il y en a plein. Il y a un courtier qui s'appelle Google, il y a un marché qui s'appelle Google. C'est sûr que le courtier Google il a intérêt à aller sur le marché Google, il n'a pas intérêt à aller voir le meilleur prix. Donc c'est exactement comme si vous étiez sur un marché financier, et vous êtes quelqu'un qui dit bah, « Moi, j'aimerais bien acheter une action euh, Peugeot. » Et on est dans une situation où, en fait, le, le, la personne à qui vous adressez en disant « Je veux acheter une action Peugeot au meilleur prix. » Il revient vers vous en disant « T'inquiète pas, je t'ai acheté ton action Peugeot. »« Je ne peux pas te la montrer, mais je te l'ai acheté. »« Je l'ai payé 10 euros. »« C'est le moins cher que j'ai trouvé sur le marché, mais je ne peux pas te prouver que c'était le moins cher. » Voilà. On est à peu près à ce niveau-là. Il n'y a aucune façon de vérifier que la publicité a été fournie, que c'était le meilleur prix. » Sauf à payer des gens qui vont surfer pour vous, pour vérifier que votre publicité est bien imprimée. Donc c'est un marché totalement opaque, qui aurait besoin d'un grand coup de balai de régulation, mais ce n'est pas le cas. C'est très compliqué à réguler parce que c'est mondial. Alors, ça c'était du supervisé, parce qu'on donne des exemples. Par exemple pour le clic, hein, ça c'est vraiment très important de comprendre. On, le, de, pour les recommandations, on a donné des exemples. Il y a une personne qui a fait ça, ça, ça, qui a acheté ça. Pour le clic aussi, c'est-à-dire que moi je sais qu'une femme de 40 ans qui a aimé ça, ça et ça, ben, je sais qu'il y en a 95% qui ont cliqué et 5% qui n'ont pas cliqué. Donc j'ai donné des exemples et c'est grâce à ça qu va, que l'algorithme va inférer le fait qu'effectivement il y a plus de chances de clic sur cette personne plutôt que sur cette autre personne. Donc tout ça c'est supervisé. Là on arrive sur du non-supervisé. Moteur de recherche. Alors c'est assez amusant. Si vous êtes sur Google et que vous tapez moteur de recherche, et Google ne sort pas comme... Ça, ça, je ne si... si... m'explique pas ça. Comme quoi, c'est pas parfait comme moteur de recherche. Alors, derrière un moteur de recherche, qu'est-ce qu'il y a Alors, les problématiques les plus importantes, c'est que vous avez une énorme quantité de données. Hein, c'est gigantesque, plus de 1000 milliards de pages web. Les données sont dynamiques. Ça, je n'ai pas donné ça comme exemple de facteur euh, de rendant l'extraction d'informations plus difficile, mais c'est un facteur. Les données changent tout le temps. Toutes les pages web, a priori, changent tout le temps. Donc ça, ça, ça complexifie l'extraction d'informations. Vous devez être assez rapide, mais bon, on n'est pas à 15 nanosecondes, donc dans ce genre de dans le domaine dans lequel on est, quand on est à 20, millisecondes, 30 millisecondes, on est plutôt lent. Ce n'est pas, pas de la grande rapidité. Et vous avez quelque chose de fondamental, qui est l'algorithme de ranking. C'est-à-dire, il y a des réponses. Comment est-ce qu'on classe les réponses Alors. Le classement des réponses, il va se faire en fonction de la popularité des, des pages. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cliqué sur ces pages-là S'il y, y a une page qui a été très visitée, alors évidemment, cette page va remonter euh, dans la liste. Est-ce qu'il y a beaucoup de pages qui euh, pointent sur cette page-là Ça, c'est quelque chose qui va faire aussi remonter euh, une page dans la liste des propositions. Et il y a une chose qui est très importante, qui est euh, le classement par thème. Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est que bah, Google va essayer de dire « Cette page-là correspond vraiment mieux à ce que la personne cherche, donc je vais aussi la remonter. » Alors, comment ça se passe Tout le temps, Google va voir toutes les pages et fait de l'analyse textuelle des pages. Qu'est-ce qu'il fait comme analyse textuelle Il fait de l'extraction de thèmes. Donc, le problème est le suivant. Vous avez euh, des livres, vous avez une bibliothèque, et vous demandez à l'algorithme « Donne-moi des thèmes dont parlent ces livres. Identifie des thèmes dont parlent ces livres. Et dis-moi ensuite, pour chaque livre, quel thème est associé. Éventuellement plusieurs thèmes. » Donc ça, c'est du non-supervisé. Je ne donne aucun exemple. Qu'est-ce que c'est un thème Un thème, c'est un ensemble de mots. Ça peut être, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, voiture, euh, course, euh, voilà, ça c'est un thème. Et c'est à... L'algorithme de trouver tout seul ce thème-là. Je ne donne absolument qu'un exemple. Donc c'est l'extraction de thèmes dans un corpus de texte. Alors l'extraction de thèmes dans un corpus de texte, encore une fois, je vous ai dit quand on trouve un algorithme qui est capable de faire quelque chose, on peut l'appliquer à plein de choses. Ça, c'est des choses qui sont appliquées en marketing pour tout ce qui est suivi de clients, aussi. Pourquoi J'en reparlerai. mais votre client, il est caractérisé. Vous avez plein de clients qui sont caractérisés par plein de choses. Ils ont acheté ça, ils ont fait ça, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est un mot Quel est l'équivalent du mot En fait, on peut dire qu'un client, c'est un livre. Un mot, c'est une action qu'il a faite. D'accord Extraire un thème, bah, ça veut dire essayer de comprendre, euh, profiler un client. C'est-à-dire, euh, effectivement, ce client, il est plutôt euh, euh, intéressé par cette chose-là, ou il, je le caractérise avec, euh, avec certains événements. Il y a des événements qu'il caractérise. Quelqu'un qui va euh, faire, je ne sais pas, qui va beaucoup jouer au tennis, bah, je veux dire... Bah, le fait que l'événement joue au tennis, c'est un, un thème, et c'est quelque chose qui va caractériser une catégorie de gens, un ensemble de gens. Donc ça, c'est des choses qui sont euh, très importantes, des algorithmes qui sont utilisés aussi pour tout ce qui est euh, euh, marketing. Je parlerai de santé, euh, évidemment. L'identification d'effets secondaires. Qu'est-ce que c'est qu'un effet secondaire d'un médicament Ça, c'est aussi, ça peut être un, un thème. Que je ne veux pas donner d'exemple. C'est à lui de me dire, ah ben ça, ce médicament, il a un effet secondaire qui est, il donne mal à la tête, et puis euh, je sais pas, euh, et puis il fait de la fièvre. Bon, mais je sais pas, cette combinaison-là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui a trouvé. Voilà un autre exemple d'algorithme supervisé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle essentiellement du clustering, ou même de la visualisation. C'est un vrai problème, la visualisation en big data. Vous avez une personne qui est identifiée, qui est caractérisée par un million de facteurs, hein, son âge, son poids, mais son génome, ça, ses, ses IRM, et ainsi de suite. Et vous avez maintenant 10 millions de personnes, et vous voulez les voir. Vous voulez voir comment c'est structuré. Est-ce qu'il y a des gens qui se ressemblent bah, Vous les visualiser. Donc ça, c'est un exemple de visualisation de comptes Twitter pendant la période électorale en France. Hein donc pour pouvoir faire ce type de visualisation qui finalement identifie des groupes bien clairs des classes politiques euh, relativement claires ben en fait il faut faire du, de l'apprentissage statistique non supervisé, on ne donne pas d'exemple la structure sous-jacente dans les données, l'information c'est à l'algorithme de la trouver tout seul la visualisation c'est un, une étape très importante dans le big data et qui est très complexe il y a beaucoup de chercheurs spécialistes en visualisation alors, ce nom sur les thèmes d'application. Donc là, j'en ai fini sur la partie euh, exemple euh, supervisé et non supervisé. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de différents thèmes. Alors, évidemment, la santé. Alors, sur la santé, c'est un une des applications majeures du Big Data. C'est vraiment, une, on va dire, avec peut-être euh, la défense et la sécurité, c'est vraiment les deux applications où il y a énormément d'argent euh, mis dans le monde euh, pour avancer sur cette recherche-là. Donc, essentiellement, médecine personnalisée, et médecine de précision. Donc le but étant d'avoir un traitement unique pour une personne, par parfaitement adapté à euh, euh, ses spécificités génétiques, son environnement. Hein, les, il y a un, un IHU, l'IHU ICAN, à la, à la Pitié-Salpêtrière, qui fait de cardiovasculaire, quand vous allez consulter là-bas, ils vous font remplir un document de 30 pages, ça prend trois quarts d'heure, ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui sont là juste pour vous faire remplir ça, qui sont formés pour vous faire remplir ça. Et dans ce document, qu'est-ce qu'on vous demande On vous demande, demande tracer le plan de votre quartier, où est-ce qu'est la boulangerie la plus proche. Voilà, toutes ces données-là rentrent en jeu pour essayer de faire une médecine de précision qui soit vraiment ciblée à vous, à votre expérience, à votre parcours, à votre environnement. Donc on va vers ça, et c'est le but. On en est au début, hein. on en est vraiment au début. Euh, et là, j'ai donné un exemple, Il y a, évidemment l'oncologie est un des sujets, vous avez le diabète, maladie maladies cardiovasculaires et l oncologie qui sont vraiment les sujets euh, extrêmement euh, importants. Donc quel traitement donner à un patient se basant sur les caractéristiques folliculaires de la tumeur et de son dossier médical et on cherche à avoir un médicament qui cible spécifiquement euh, un gène, qui une certaine anomalie qui a été détectée, plutôt que de dire que c'est un médicament générique contre le cancer du sein, ou contre le cancer de la prostate. Donc ça, c'est aussi des études qui sont faites. Beaucoup de développement d'outils euh, d'assistance, que ce soit aux patients, hein, donc euh, là vous avez 2 euh, milliards d'applications euh, santé sur votre téléphone, euh, qui récupèrent des données là aussi. Donc, tout ce qui est à outils, télémédecine, bien sûr, mais aussi assistance aux professionnels, aide au diagnostic ou même chirurgie temps réel. Le chirurgien qui va opérer, qui va, qui, qui va voir une tumeur, en temps réel peut avoir une réponse sur est-ce qu'a priori la tueur a plus de chances d'être maligne que non Il va prendre une décision par rapport à ça. Donc, c'est vraiment des sujets euh, très importants. En santé, la recherche fondamentale, bien sûr, biomédicale et pharmaceutique. Donc quel gène régule l'expression de quel autre gène euh, Quelle molécule induira euh, un phénotype désiré sur une culture cellulaire, et ainsi de suite. Alors une très grande application aussi du big data en santé, c'est toute la politique publique. Et ça, c'est beaucoup de pays euh, mettent énormément d'argent là-dessus, parce que c'est en général le premier budget des États, ou très souvent le premier budget des États. Hein donc, c'est vraiment des quantités d'argent énormes. Donc, le, la prévention, c'est quelque chose de très important pour, euh, pour l'État. Accroître donc, le niveau de santé, mais aussi faire des économies, du coup, euh, euh, justement, parce que les gens bah, tombent moins euh, malades. Aujourd'hui, en France, nous, le remboursement est intégral. On a cette chance-là. C'est une, une spécificité française, quasiment. C'est tout à fait unique. Le remboursement est intégral en utilisant, si on fait un tout petit peu d'économie, c'est quand même intéressant, c'est 11% à peu près du PIB est utilisé en santé publique. C'est le premier budget de l'État, la santé publique. C'est 11% du PIB. Aux États-Unis, qui est un peu le cas à l'opposé, un peu extrême, où le remboursement est absolument pas du tout intégral, c'est même assez catastrophique, je ne sais pas si vous avez un ordre de grandeur du montant qui est investi, du, le pourcentage du PIB qui est investi en santé aux États-Unis, c'est 17 Donc c'est énorme. Donc il y, a, il y a vraiment clairement quelque chose qui ne marche pas, et donc les États-Unis travaillent beaucoup là-dessus pour essayer d'améliorer ce rendement. L'approche est évidemment centrée sur les données. Donc il s'agit de récolter de plus en plus de données de santé, mais aussi en fait, d'intégrer des données autres. Donc les données Twitter, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui travaillent sur... On va intégrer des données Twitter, des comportements Facebook, pour faire de la prévention. Facebook se targue de faire ça déjà. Facebook se targue de détecter des gens qui sont sur le point de commettre un suicide ou euh, voilà, des pathologies graves, et donc a priori avertissent des autorités je, à quel point ça marche, ça ne marche pas. Facebook dit que ça marche très bien, ça c'est difficile de savoir. Alors d'autres euh, applications euh, majeures, la sécurité, la défense bien sûr, l'emploi, hein. Là où vous avez des données, a priori, il y a une façon d'optimiser l'utilisation de ces données pour optimiser un rendement. Pôle emploi, il y a des données absolument incroyables. Donc moi, j'ai par exemple travaillé sur euh, essayer de comprendre euh, quelles formations proposer à qui pour maximiser un retour à l'emploi. Les chances d'un retour à l'emploi. Smart cities, smart territories... Aussi. donc il y a beaucoup beaucoup d'applications maintenant dans toutes ces applications c'est important quand même de parler des problèmes que peuvent poser l'application du Big Data donc je pense qu'on a tous toujours euh, très peur Big Data c'est un mot qui fait peur ça y est euh, on va nous écouter on va nous profiler plus rien n'est anonyme on est entièrement écouté donc ça c'est des problèmes qui sont évidemment euh, euh, importants et qui sont adressés par les états, par des chercheurs problématique d'anonymisation des données et le, la boîte ouais, ouais. noire Hein quand on parle de deep learning, quand on parle de réseau de neurones ce qui fait peur dans le réseau de neurones c'est euh, le fait que l'algorithme va rendre sa décision oui c'est une tumeur, non c'est pas une tumeur oui il faut laisser partir la personne de cet hôpital non il ne faut pas le laisser partir parce qu'elle a encore besoin de soins cette décision, elle a beau être extrêmement précise c'est-à-dire ça beau avoir des résultats qu on, quand on fait des tests sur des historiques ça marche très bien, c'est vraiment très précis on ne sait pas l'interpréter. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire « je laisse sortir ». Un médecin ne peut pas dire « je laisse sortir cette personne de l'hôpital parce que sa tension est bonne et sa température est bonne et parce que, voilà, avant il se comportait comme ça, maintenant il se comporte comme ça, donc c'est plus normal, je le laisse sortir ». Cette chose-là, on n'est pas capable de la faire. On est capable de refaire le calcul. La décision de sortie provient d'un gros calcul qui est un calcul qu'on peut refaire à la main et on peut vérifier qu'il est bien fait. Par contre, interpréter ce calcul, c'est compliqué. Si je vous dis que la décision de sortie, c'est vous prenez euh, la température, vous l'élevez au carré, euh, euh, si elle est plus grande que tant, euh, vous mettez 3, ensuite vous multipliez par la tension, et ensuite, machin, vous divisez par l'âge, et si le nombre que vous obtenez, s'il est plus petit que 0,5, alors vous laissez sortir, sinon non, ben, l'interprétation, vous savez faire le calcul, mais l'interprétation, elle est nulle. Par contre, ça marche. A priori, ça marche. Mais on a bien évidemment peur... De, on a peur de. En fait, on a entraîné l'ordinateur, on a supervisé l'algorithme avec des exemples, beaucoup, beaucoup d'exemples. Mais en fait, on n'a pas tenu compte d'un facteur dans ces exemples. On a peut-être oublié une partie de la population. Peut-être que les gens qui ont cette particularité-là, c'était important d'en avoir dans, dans la base d'entraînement parce que, en fait, ils se comportent très différemment par rapport à cet algorithme. Et donc on a peur de ça, on a peur de voir arriver tout d'un coup des personnes avec une, une certaine particularité, l'algorithme ne les a jamais vues, il n'a jamais vu cette particularité-là, donc s'il n'a jamais vu cette particularité-là, il n'a aucune façon de généraliser, et il peut se tromper totalement. Voilà. Ça c'est la partie qui est un peu délicate, et c'est particulièrement délicat sur les réseaux de neurones, qui est vraiment, en, en apprentissage statistique, c'est les algorithmes les plus boîtes noires qui soient. Mais sur les images, ça marche très très bien. Donc on est, voilà, on est dans ce, cette problématique-là. Il y a des chercheurs, hein. là c'est vraiment un domaine de recherche, arriver à interpréter ce qui se passe dans, dans ces boîtes noires. Et c'est un vrai domaine de recherche. Et il y a beaucoup d'entreprises de, de, même qui commencent à travailler, euh, travailler là-dessus. L'anonymisation, c'est aussi un problème en fait. C'est un problème pour le chercheur. Plus vous anonymisez les données, plus vous enlevez de l'information dans les données. Voilà. Hein moi, je vous le dirai, j'en vais en parler, je travaille pour la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, je vous rassure, je n'ai pas les numéros de sécu, hein, mais euh, j'ai la granularité la plus fine. J'ai quand même le, là où est née la personne, sa date de naissance, dans quelle pharmacie il sert, etc. Donc, si on veut retracer quelqu'un, on peut le retracer. On n'a pas le droit de le faire, on ne le fait pas. Euh, mais ce ne sont pas des données qui sont réellement anonymes. C'est-à-dire que si on a, veut retrouver quelqu'un, on le retrouve. Mais si on commence à me dire, en fait, ah, je ne peux pas te donner vraiment son mois de naissance, ah, je ne peux pas te dire vraiment où la personne habite, etc. C'est des informations, on perd de l'information. Et du coup, ce qu'on fait est de moins bonne qualité. Donc ça, il y a quelque chose, il y a une balance qui n'est pas évidente. Les nouveaux défis scientifiques de ces algorithmes, sur quoi est-ce qu'on travaille Donc la boîte noire, passage à l'échelle... Donc, est-ce que cet algorithme est capable de travailler en très très grande dimension Ça, c'est fondamental. En très, grande, pardon, en très grande quantité de données. Quand vous, faites, quand vous êtes, comme moi, chercheur en, en sciences des données, quand vous travaillez sur un algorithme, il faut savoir à l'avance quelle taille de données vous allez avoir, parce que l'algorithme ne va pas être le même si vous travaillez sur des grosses données, sur des petites données. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. La grande dimension, la grande dimension, c'est quoi C'est au cœur de ces problèmes de deep learning, etc. La grande dimension, c'est-à-dire que chaque entité est caractérisée par énormément de facteurs. C'est pas que vous avez beaucoup de données, c'est que chaque individu, c'est plus poids, taille, âge, mais c'est 15 000 colonnes, 1 million de colonnes. C'est ça, la grande dimension. Parce qu'à priori, si vous mettez un million de colonnes, plus vous mettez de colonnes, plus vous avez besoin d'exemples pour voir de la variété dans les colonnes. Alors, si je mets 10 millions de colonnes, bah, si je dis qu'il me faut à peu près 100 personnes par, euh, par facteur, donc ça veut dire qu'il me faut euh, 1 milliard de personnes. Je ne les ai pas. Comment je fais et donc ça, il y a des techniques pour arriver à travailler avec 10 millions de colonnes et 1 million d'individus, ce qui est a priori pas assez. Apprentissage online, temps réel. C'est-à-dire que là, pas... là, je supervise au fur et à mesure et l'algorithme est capable de répondre à tout instant. Si je... je veux dire que de temps en temps, je lui dis, tiens, voilà un exemple, et de temps en temps, je lui pose une question. Donne-moi la réponse pour cette personne-là. Ça, c'est des sujets extrêmement importants. Apprendre à apprendre, ça je ne sais pas si Laurent Alexandre nous a parlé de ça, mais en, en IA, c'est des choses très importantes sur lesquelles les gens commencent à travailler. Donc on fait l'algorithme qui fait l'algorithme. On commence à avoir de la recherche là-dessus. Parce que notamment sur les réseaux de neurones, c'est assez compliqué de faire un bon réseau de neurones. C'est un savoir-faire. C'est un, un savoir-faire de mécanicien. Ce ne sont pas des maths, les réseaux de neurones. Je ne dis pas ça... Euh, ce n'est pas pour dénigrer les réseaux de neurones, mais c'est tellement complexe qu'on ne sait pas faire de mathématiques sur les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est une branche qui appartient vraiment à l'informatique, au computer science, et c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec ça et qui disent « Ah bah tiens, on va rajouter un petit coup de ça ici, on va mettre ça ici, et c'est un vrai savoir-faire. » savoir Et donc on essaie maintenant de faire des réseaux de neurones qui apprennent comment faire des réseaux de neurones. Les voilà. réseaux de neurones, à -moi. il y a plein, beaucoup, beaucoup beaucoup de choses vous montrer des petits exemples de choses qu'on sait faire aujourd'hui qui sont un peu à la pointe de la recherche, qui sont assez rigolotes, je trouve. Travailler sur ce qu'on appelle des variables latentes. Donc, par exemple, vous, avez, vous prenez tous les mots de la langue française, ou tous les mots de la langue anglaise, ici, et vous apprenez une représentation. Donc, les mots, c'est quelque chose qui, est dans une, qui a une très grande dimension. Il y a énormément de mots. Et vous apprenez une, une représentation où chaque mot va être en fait, repéré. Alors, Peut-être pas dans un espace à deux dimensions, mais dans un, espace, dans un petit espace. Une, comme un vecteur, comme une, une suite de nombres, de dix nombres, avec des coefficients. Vous avez une représentation dans un espace sur lequel on sait travailler. Et alors ensuite, on peut faire des, des additions et des soustractions. Donc, si vous allez sur Internet, regardez Word2Vec, et puis vous pouvez lui poser des questions. Et vous lui faites King, king moins Man plus Woman, il vous sort Queen. Il a appris des représentations qui permettent de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui marchent assez bien, déjà, aujourd'hui. On peut faire la même chose sur les images. Ça marche un peu moins bien, mais ça, marche, ça commence à marcher. Donc là, vous mettez des hommes avec glace, vous enlevez les hommes, et vous rajoutez une femme, et vous avez des femmes avec, euh, avec euh, lunettes, pardon, pas glace, avec des lunettes. D'accord Donc ça, c'est des images qui sont euh, générées par euh, euh, l'algorithme. Ce ne pas des images qui existent, ça. Ils fabriquent des images. L'apprentissage par renforcement, ça c'est aussi... Alors ça, pour le marketing, c'est le... Aujourd'hui, il y a vraiment deux grandes choses euh, par lesquelles les gens jurent euh, quand ils font du machine learning, de l'apprentissage statistique. C'est le réseau de neurones et l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, c'est ni du supervisé, ni du non-supervisé. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous rentrez dans un casino, vous avez des machines à sous, vous avez 10 machines à sous, 100 machines à sous. Vous savez qu'elles sont biaisées. Il y en a qui, en moyenne, perdent. D'autres qui en moyenne gagnent, mais on ne vous dit pas lesquels. La partie, c'est un euro, et vous avez 10 000 euros. Qu'est-ce que vous faites bon, Au début, vous êtes censé jouer vos 10 000 euros. Hein, ça, c'est aussi la règle. Vous ne pouvez pas repartir avec vos 10 000 euros et faire un bon resto. Donc, vous prenez euh, un euro, vous allez sur une machine au hasard, vous jouez. Vous gagnez. Bon, vous allez rejouer un euro sur la même machine en disant bah, « Peut-être que je suis tombé sur une, une des bonnes machines. » Vous savez qu'il y a des bonnes machines et des mauvaises. Là, si vous regagnez, vous restez. Puis, ensuite, vous perdez, vous reperdez, vous reperdez. Au bout de trois fois, deux gains, trois pertes, vous dites « bon, allez, je vais essayer autre chose », puis vous essayez. Donc, vous êtes en train d'apprendre où se trouvent les bonnes machines, mais ce n'est pas supervisé. Donc, vous l'apprenez parce que vous avez une récompense. Donc, c'est un autre système. On teste et on a une récompense ou pas, et ensuite, on doit apprendre. Donc, il y a de l'exploration, parce que régulièrement, vous, devez, vous vous êtes tenté quand même d'aller voir les machines que vous n'avez pas essayées parce que peut-être qu'elle gagne plus que celle que vous avez identifiée, et de temps en temps, vous êtes conservateur et vous restez sur la machine que vous avez identifiée comme assez bonne. Donc vous avez de l'exploitation de machines que vous connaissez et de l'exploration de machines que vous ne connaissez pas. Et vous êtes sans arrêt en train de faire ça. Ça, c'est des choses qui sont très utilisées euh, en marketing, et notamment tout ce qui est clics sur Internet, sur les publicités, où en fait, on vous fait des propositions, et soit vous cliquez, soit vous ne cliquez pas, c'est la même chose que le, la machine à sous. Si cette personne l'a a cliqué, ah, je suis content, je vais lui reproposer ça. Ah, mais non, maintenant, je vais proposer autre chose. Voilà. C'est le même principe que les machines à sous, les publicités. On apprend par renforcement. C'est exactement la même chose. Voilà. L'apprentissage se fait en interagissant euh, avec l'environnement. L'exemple que vous connaissez, qui a été très, très euh, publicisé dernièrement, c'est AlphaGo. Vous savez, le joueur de DeepMind qui joue au Go. Ça, c'est de l'apprentissage par renforcement. On lui a donné les règles du Go, ensuite, on lui a dit, bah, tu joues tu refais des parties, puis la récompense, c'est tu perds la partie, c'est pas bien, tu gagnes la partie, c'est bien. Et puis on le fait jouer, des milliards de milliards de milliards de parties. Hein. C'est pas juste un million de parties, c'est monstrueux. Ça apprend beaucoup, beaucoup plus lentement qu'un homme, enfin qu'une personne humaine, beaucoup plus lentement. Vous avez peut-être vu aussi ces vidéos de, de Pantin qui apprennent à marcher tout seuls. Vous pouvez aller voir ces vidéos où on voit un personnage virtuel, Hein, qui est articulé, qui connaît les lois de la physique, dans un monde qui connaît les lois de la physique, et puis euh, Google vous dit, ben voilà, il a appris à marcher, à sauter des obstacles tout seul. Mais il a appris parce qu'il s'est cassé la figure, je ne sais pas, mille milliards de milliards de fois. Ce n'est pas comme un enfant qui, au bout de, euh, je sais pas, cent fois, il comprend. Hein, C'est beaucoup plus lent. Et donc on n'est pas dans le... On appelle ça réseau de neurones, mais on est quand même on est assez loin de ce que fait le cerveau. Hein. C'est vraiment une image. Et aujourd'hui, alors ça c'est assez amusant quand même, c'est que AlphaGo aujourd'hui, ils ont réussi quand même une prouesse qui est assez, assez étonnante, c'est que la première version, ils ont fait jouer, ils ont fait rejouer des vraies parties, pour apprendre. La deuxième version, ils l'ont fait jouer contre lui-même, uniquement. Ils ont pris deux AlphaGo, ils n'avaient vu aucune partie de leur vie, ils connaissaient juste les règles, ils ont joué, et puis ils ont appris, parce que quand ils perdaient, ils se sont dit, tiens, ce que j'ai fait, c'est pas bon, etc. Et c'est comme ça que la deuxième version d'AlphaGo, non seulement est arrivée au même niveau que la première, mais elle gagne la première version. Donc il apprend tout seul, euh, juste en jouant. Ça, c'est du renforcement aussi. Alors, je voudrais vous parler d'un paradigme qu'on rencontre dans toutes les applications de, de la science des données, qui est le paradigme que j'ai appelé le paradigme du parcours client. C'est quoi ce paradigme-là C'est justement, j'ai ai donné des exemples, vous avez une entité avec un certain parcours temporel pour cette entité et vous vous posez des questions euh, de caractérisation, de prédiction par rapport à ça. Donc ça peut être effectivement un client que vous avez vu sur votre site web ou que vous avez vu acheter telle chose, etc. Ça peut être un patient, un assuré avec son parcours santé. Ça peut être énormément de choses. D'accord les, les algorithmes qui vont répondre aux questions derrière sont les mêmes. Vous avez une entité avec quelque chose qui est dans le temps, et qui, voilà, des événements qui arrivent dans le temps. Et les questions que vous pouvez vous poser, c'est clustering, c'est identifier des groupes qui se ressemblent. Si je prends l'ensemble des diabétiques aujourd'hui, et que je regarde leur parcours santé, si je suis capable de dire, « Ah ben en gros, il y a trois types de parcours santé », voilà, il y a celui-là, celui-là et celui-là. Ça, ça s'appelle du clustering. Si je suis capable de faire ça, ça veut dire que je suis capable de dire quels sont les parcours qui sont mieux que les autres, quels sont ceux qui coûtent moins cher, c'est juste génial. On ne sait pas faire ça encore aujourd'hui, mais ça c'est vraiment des choses que je cherche à faire aussi, je cherche à faire bien sûr aussi les gens qui font du marketing. La recommandation, euh, de la conversion, quand est-ce qu'on, y a un, de la prédiction quand est-ce que tel, tel événement euh, va avoir lieu et identifier des relations causales. Est-ce que je vois Game of Thrones parce que j'adore la musique médiévale ou est-ce que j'aime la musique médiévale parce que j'adore Game of Thrones Ça, c'est des questions centrales pour Canal+. Enfin, je dis Canal+, voilà, pour les gens qui diffusent sur deux choses. Comprendre votre expérience utilisateur, votre parcours client et comprendre la structure de ces choses là pour essayer de mieux identifier votre comportement futur ou pour comprendre où est-ce qu'on peut intervenir pour modifier votre parcours santé, à quel moment il faut intervenir pour vous donner tel médicament qui va faire bifurquer votre parcours pour avoir une guérison. Tout ça, c'est les mêmes problématiques scientifiques. Derrière, donc des applications en CRM, marketing, gaming. Votre, vous, ou votre enfant, est allé acheter, euh, ou a combattu le chevalier noir sur le pont, je ne sais pas quoi, et ensuite il a traversé... Euh, euh, la forêt, truc, mûche, est-ce que c'est le moment de lui présenter l'épée euh, qu'il va acheter ou pas C'est le même problème. C'est le même problème que la santé, c'est le même problème que le CRM. Hein Donc si on trouve un algorithme qui arrive de faire ça, on, on applique partout. C'est des problématiques totalement, euh, totalement transverses. Recommandations, grande distribution, euh, santé. Alors je vais vous terminer cet exposé en vous parlant d'un exemple d'un use case de Big Data, sur lequel je travaille, en santé, qui est en fait du parcours client, mais transposé à la santé. C'est la même chose, c'est le même genre de questions qu'on pose, qu'on pourrait se poser dans le point de marketing. Et en plus, je vais vous parler du coup des problèmes de qu'est-ce que ça veut dire faire du Big Data en pratique. Alors, donc là, c'est le parcours client, mais vu comme le parcours santé de l'assuré. Donc là, mon client, c'est un assuré, et ce que je sais, c'est tout ce qui lui est arrivé en santé, dans la vie, donc quel médicament il a pris, quel examen il a fait, et ainsi de suite. C'est ça mon parcours. Donc on a un partenariat de recherche entre Polytechnique et l'ACNAM, il a duré trois ans, on re-signe pour trois ans euh, là, jusqu'en 2020. Et donc le but, c'est justement de, de tester ces techniques Big Data, ces techniques d'apprentissage supervisées, non-supervisées, sur les données du SNIRAM. Le SNIRAM, c'est les données de la carte vitale. Je vais en un petit peu après, mais c'est en gros tout ce qu'enregistre la carte vitale. Et c'est une des plus grandes bases de données santé au monde, puisqu'il y a 65 millions de personnes dessus. Et c'est vraiment une des plus grandes bases de données santé au monde. Alors, santé, entre guillemets, parce que c'est des remboursements, en fait. Je n'ai pas, vrai. pas accès aux, aux IRM ou, ou aux radios. Je sais que la personne a fait une IRM. 65 millions de personnes, c'est beaucoup. Si vous regardez les plus grosses mutuelles aux États-Unis, c'est 8 millions de personnes. Donc, c'est une base de données qui est connue dans le monde entier, ce SNIRAM qui est convoité par tous les GAFA, qui n'est pas accessible aujourd'hui, qui est très fermé. Donc on a, nous, on a eu la chance de travailler dessus pendant trois ans, Et, euh, mais qui est en train d'être ouverte. Alors, il ne faut pas avoir peur, qui est en train d'être ouverte pour la, la bonne cause, parce que c'est une mine d'or. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du SNDS. Euh, il y a un S pour santé, un N national, système de santé, national de données... Non, système national de données de santé, SNDS. C'est en ce moment que ça se passe. Donc, c'est en train de nous avec des conditions extrêmement drastiques pour les entreprises qui veulent y accéder, et ainsi de suite. Mais c'est une mine d'or. Et c'est beaucoup de données. Donc, moi, dans mon équipe, ça occupe 7 personnes à temps plein, depuis 3 ans. Et on va continuer, on va monter en puissance. Là. Alors, la base de données SINIRAM, c'est quoi C'est essentiellement donc, la carte vitale. Tous les remboursements que vous faites, ça va dans la base de données SINIRAM. Tout le parcours hospitalier, ce que vous avez fait à l'hôpital, il n'y a pas de résultat, mais c'est tout ce que vous avez fait à l'hôpital. Et puis, il y a d'autres choses, les affections longues durées, il y a des petites choses comme ça. Donc, c'est 300 Teraoctets, donc on est dans du big data. Donc, nous notre partenariat, ça a duré trois ans, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Euh, les deux premières années, c'était structurer les données. Ça a été travailler sur l'infrastructure. On n'a pas fait de statistiques pendant deux ans. Hein donc ça, il faut se rendre compte que quand on met la main dans le big data, ça prend du temps. Et encore, là, la base, la base de données était en production. Elle est utilisée, ça marche bien la carte du talent, enfin on se fait rembourser. Donc quand je vais quelquefois chez des gens, chez des entreprises qui me disent « Ah, on a des super données, c'est absolument incroyable, on a une base fantastique, on doit pouvoir faire des choses », la première question que je pose, c'est « Est-ce qu'elle est en prod votre base non Est-ce que vous l'utilisez ?» Si vous ne l'utilisez pas, on compte un an. Si c'est des grosses données... Comptez une bonne année avant de pouvoir en faire quoi que ce soit, parce qu'il faut nettoyer, organiser, etc. Et ça va prendre énormément de temps. Là, c'est pour vous donner un aperçu de la complexité de la base du SNIRAM. C'est une, une, un, une base de données, euh, données relationnelle, donc c'est un système de SQL, SQL c'est un système particulier de base de données. Vous avez 800 tables, il y en a 800, on est comme ça, hein, qui sont reliées les unes aux autres. Donc au centre, c'est la, la table de prestation. Dès que vous avez un remboursement, quiconque a un remboursement, c'est une ligne dans cette table de prestation. Donc c'est une table avec des milliards et des milliards de lignes. Et puis ça pointe vers quel est le médecin prescripteur, quel type de remboursement, quelle a été l'institution qui a fait effectivement le soin, et ainsi de suite. Et ça se propage sur 800 tables. Donc ça, c'est un exemple de base de données qui est très organisée, mais juste monstrueuse. Donc, euh, c'est une, une année pour entrer dedans, pour comprendre euh, ce qu'il y a dedans et, et arriver à l'adresser. L'impact potentiel est évidemment énorme sur la santé. Notamment, ça, c'est des, des choses que la CNAM, euh, donc la Caisse nationale de la science maladie qui gère ce SNIRAM, a, a déjà faites. Euh, lien entre les pilules de troisième génération et le risque d'embolie pulmonaire, ça, c'était en 2013. Et puis, une cartographie, ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ben, voilà. Comment est-ce qu'on va reconnaître quelqu'un qui est HIV euh, dans la base Ils ont écrit, bah, c'est 54 requêtes, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a suivi tel examen, qui a fait ça, etc. etc. Et une fois que vous avez ça, c'est une mine d'or, parce que vous êtes capable de dire combien coûte une maladie. Vous êtes capable de faire des tests sur des cohortes de gens, de, de médicaments, de choses comme ça. Donc c'est fondamental, ça, cette classification qu'ils ont faite. Et avec des applications évidemment extrêmement importantes euh, en économie de la santé, qui est donc, comme je vous disais, 11% du PIB, 170 milliards par an en santé publique. Donc, c'est le premier budget de l'État. Donc, quantifier euh, les parcours qui coûtent moins, c'est vraiment euh, quelque chose de fondamental. Ça, c'est voilà un, exemple, un petit exemple vraiment très simple de statistiques, de cartographie, extrêmement simple. Je ne sais pas si c'est lisible, en fait, là, parce que la définition de l'écran n'est pas très bonne. Mais en fait, c'est là que vous voyez qu'on est les champions. Euh, euh, en consommation d'anxiolytiques et autres, délivrés, pas dans le cadre d'une pathologie, mais essentiellement par des médecins généralistes. On est premiers, je ne sais pas c'est mondial, mais européen, c'est sûr. Ça coûte extrêmement cher à Cnam Bon, ensuite, on est aussi très bon, on est aussi champion dans l'hospitalisation d'une nuit. Hein, qui arrange l'hôpital parce qu'il comptabilise une hospitalisation, ce qui est bien parce que c'est comme ça qu'il euh, a plus de subventions. Enfin, voilà, c'est un système un peu vicié. Donc ça permet de faire ce genre d'analyse. Alors nous, quand on est arrivé, trois choses. Il y a des machines, les données sont organisées d'une certaine façon, et l'ACNAM fait déjà des statistiques d'une certaine façon. Toutes ces trois choses-là, ce n'est pas compatible avec Big Data quand on arrive à l'ACNAM, hein, il y a trois ans. Des choses. Parce qu'ils héritent d'une infrastructure qui est très bien pour faire des remboursements. Mais poser une question à la base de données, telle assurée, cherche-moi son parcours client, c est, c est, il faut aller chercher dans les 800 tables, c'est juste infaisable. Donc on a transformé toute la pipeline. Alors on ne l'a pas transformée à l'échelle nationale, on a travaillé sur une partie, on n'a pas travaillé sur les 300 Tera, on a travaillé sur 3 Tera. Mais 3 Tera, c'est déjà énorme. Et Vous avez besoin d'une infrastructure qui est, comme j'ai expliqué, distribuée, horizontale. Vous avez besoin de restructurer la base de données, cest rassembler ces 800 tables et faire un énorme tableau avec sur chaque ligne tout ce qui est arrivé à la personne. Voilà. Et une infrastructure logicielle pour faire des statistiques aussi particulières. Donc tout ça, ça nous a mis deux ans. Et en fait, ça, c'est une partie non négligeable du Big Data. Vous voulez commencer à faire des choses sur vos données, quelles qu'elles soient, il ne faut pas négliger le temps de restructuration, de nettoyage, et ainsi de suite. C'est vraiment énorme. Donc, le projet, on s'était donné un projet euh, pilote, c'est faire de la pharmacovigilance. Donc en pharmacovigilance aujourd'hui, comment ça se passe bon, Pharmacovigilance, c'est effet secondaire de médicaments, c'est en gros euh, le médiateur qui tue. Un, enfin, qui tue pas, le procès n'est pas totalement fini, donc il faut que je fasse attention. <rire> euh, comment ça se passe vous voulez savoir si un médicament a un certain effet secondaire. Vous avez des experts du médicament qui vont venir, qui vont réfléchir à qu ce que ça veut dire être exposé à ce médicament. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le médiator Ça veut dire l'avoir pris tant de fois sur telle période, et ainsi de suite. Une fois que vous avez ça, vous faites de la validation d'hypothèse. Vous faites un modèle qui dit, est-ce que, est que ça a cet effet secondaire ou pas Et l'algorithme va répondre oui, non, avec un certain degré de confiance. Ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire. Et la CNAM est très forte là-dedans. Par contre, cette expérience-là numérique, sur les données, c'est six mois de travail. Donc si chaque fois que vous devez vous poser une question de pharmacovigilance, est-ce que tel médicament fait tel effet secondaire, vous avez six mois de travail, c'est juste un gérable. Alors, C'est très bien quand il y a un indice, comme pour le médiateur, qu'il y a un médecin qui se pose une question précise, mais ce qu'on a envie, c'est de poser des questions à l'aveugle. Et vous ne pouvez pas vous avez un travail de préparation de cohortes humain de, de, de, qui est incompressible. Donc le but, nous, c'était de faire ce qu'on appelle un algorithme de screening. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire prendre euh, l'ensemble, euh, une grosse classe de médicaments, un effet secondaire dans le premier temps, mais idéalement plusieurs effets secondaires, et de dire, est-ce que potentiellement il y a des problèmes là-dessus Et si oui, indique-moi lesquels. Et ensuite, on va aller faire des études standards qui vont valider ou non. On a le droit d'avoir des réponses erronées, mais on n'a pas le droit de louper un médicament qui, fait, qui pose un problème. On a le droit de montrer des médicaments du doigt qui, en fait, ne posent pas de problème après étude. Par contre, il ne faut pas qu'on en loupe. C'est important. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a fait. C'est mettre au point un algorithme de ce type-là. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est de algorithme, euh, des algorithmes euh, supervisés, parce qu'on donne des exemples, on sait que l'effet secondaire pour ces personnes-là ont eu lieu, et ceux-là, non, et on cherche à mettre en valeur des effets, enfin des causes à effet, des relations de cause à effet. Donc, vous imaginez bien que deux ans, on a refait toute cette pipeline, on a développé cette chose-là, il ne fallait pas aller sur un problème ouvert où on ne connaissait pas la réponse, parce qu'il peut y avoir des bugs partout, dans tous les sens. Donc on a pris un problème où on connaissait déjà la réponse, un médicament qui a été retiré du marché, un antidiabétique, le piogitazone, parce qu'il provoquait les risques de cancer de vessie. Donc, euh, voilà, donc on s'est posé cette problématique-là. Et par contre, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on a tous les antidiabétiques, on a le cancer de la vessie, et on veut avoir un algorithme sans préparation de données. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quest ce que ça veut dire être exposé à, à tel antidiabétique. On les prend tous, et on veut savoir lequel potentiellement augmente euh, enfin, les risques d'un cancer de la vessie. Et en fait, on a même quelque chose d'assez précis, puisque euh, en fond, quand on a une prise d'un médicament, on regarde l'influence en fonction du temps. Donc on a toute l'influence en fonction du temps. D'accord Est-ce que c'est un effet qui arrive vite ou est-ce que c'est un effet qui arrive sur du long terme après l'exposition Et si je dois résumer en hein, une diapo, les résultats qu'on obtient, c'est celle-là. Donc sur chaque ligne, il y en a d'autres, hein, mais sur chaque ligne, vous avez des antidiabétiques. D'accord Et les colonnes, c'est la durée en mois. L'exposition a lieu au temps zéro, et ensuite on voit ce qui se passe 5 mois après, et ainsi de suite. Et vous voyez que la ligne où j'ai du rouge, qui est justement une augmentation de risque du cancer de c'est la ligne du pleuritazone, et ça arrive à peu près 24 mois après l'exposition, c'est-à-dire 2 ans. Et ça, ça c'est quelque chose qui était con... Enfin voilà, c'était les résultats qui avaient été trouvés, mais qui avaient été trouvés avec beaucoup de travail spécifique à la pleuritazone, euh, et beaucoup de travail de spécialistes spécifiques à la publicité donc là on l'a trouvé de façon, enfin à l'aveugle donc maintenant on a des algorithmes qu'on peut faire tourner à l'aveugle sur d'autres classes et il y a, on n'a plus ce coût de, de, de travail de, de cohorte alors juste quelques chiffres pour donner des exemples justement dans quel point on est dans le big data là sur l'exemple euh, de, des diabétiques on est sur 2,5 millions de personnes. Il y a beaucoup de diabétiques en France. Ça, vous savez qu'il y a 400 nouveaux cas déclarés par jour en France. Euh, 4 ans de données, donc c'est 1,3 Tera de données. Ça ne semble pas énorme, hein, parce 1,3 Tera, vous voyez, on est sur un disque dur, on peut acheter un disque dur d'un Tera. C'est pour ça que je vous dis, la notion de Big Data, il faut faire attention. C'est pas dès que ça prend trop de place et qu'on est obligé d'avoir plein de disques durs. Là, en 1,3 Tera, ça, ça tient sur un disque dur. Par contre, si vous cherchez à faire des calculs sur ces 1,3 Tera en n'ayant qu'un disque dur, c'est juste impossible. Vous attendez 10 ans pour avoir des calculs. Pour avoir des... Vous êtes obligé de distribuer vos données et d'avoir des clusters big data et ce genre de choses. 2 milliards de lignes, enfin les lignes, c'est comme si vous aviez euh, bah l'équivalent un peu dans les parcours clients, le nombre de clients que vous aurez. Là, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est pour vous donner un peu. le gros tableau qu'on traite à la fin, il a 2 milliards de lignes. Et là, la pipeline qu'on a, c'est pour vous donner des ordres de grandeur de temps. Maintenant, qu'on a mis toute l'infrastructure qu'on a mise en production à la CNAM. Hein, les données ne sortent pas. Toutes ces données-là du CNIRAM qui sont très sensibles ne sortent pas. elles sont seules. Donc moi, mes ingénieurs, ils vont travailler à la CNAM. Pour vous donner un peu des ordres de grandeur de temps, c'est rapide, en fait. La réorganisation des données, ça prend 20 minutes, une fois qu'on a développé les algorithmes, et une fois qu'on a l'infrastructure qui est adéquate. Et la préparation des données, la réorganisation, c'est le grand tableau, j'ai assuré, tout ce qui lui est arrivé. Et ensuite, à partir de ça, il faut construire des données que l'algorithme supervisé va, va utiliser. Et ça, c'est 10 minutes. Et alors, l'algorithme lui-même, pour tourner, pour trouver le résultat que je vous ai donné, il met 30 secondes. C'est pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Par contre, le temps de développement de cette pipeline, c'est deux ans. Voilà. Pour vous donner un peu des ordres de grandeur de, de choses. Voilà, j'ai bientôt terminé. Euh, voilà sur quoi on travaille aujourd'hui. Alors, évidemment, maintenant, on va vers des choses qui sont dont on ne connaît pas le résultat, c'est le but. Donc là, l'ACNAM nous a posé la question, toujours dans le cadre de pharmacovigilance, on prend l'ensemble des personnes âgées, c'est à peu près 12 millions de personnes. Est-ce qu'il n'y a pas des médicaments sur le marché qui provoquent des pertes de conscience qui font que les personnes chutent voilà. Donc là, le nombre de médicaments, c'est 150. Donc on est vraiment, c'est absolument impossible pour la CNAM de faire ce genre d'analyse en posant des questions sur les 150 médicaments. C'est juste totalement impossible. Ça prendrait des, des dizaines et des dizaines d'années. Donc là, le but, c'est de faire tourner notre algorithme là-dessus. Alors c'est du travail, hein, parce qu'identifier une chute sur le SNIRAM, ce n'est pas simple, parce que les données qu'on a, c'est des données de remboursement. Donc comment vous identifiez le fait que la personne est tombée grâce à des données de remboursement, c'est tout un art. Ça c'est l'ACNAM qui nous aide, hein. l'ACNAM est très active dans ce partenariat. Et on a des spécialistes de la chute. À l'ACNAM vous avez des spécialistes de tout. Vous avez des spécialistes, de, si vous posez une question en disant « je veux trouver les enfants qui... Euh, » identifier les enfants qui vérifient telle propriété, telle propriété, vous allez voir le spécialiste des enfants qui va vous dire comment faire. Il n'y a pas une personne qui a toute la connaissance de la base, tellement elle est complexe. Donc là, c'est 12 millions de personnes, 1,6 Tera de données par an, 2 milliards de lignes par an. Donc là, on est monté, on monte en puissance. Voilà, je terminerai sur ce dernier slide, qui est justement le fait qu'on reconduise ce partenariat ce sur 3 ans avec des nouveaux sujets, on est en train de discuter des des, des différents sujets que, que l'on va aborder. Euh, donc on va continuer sur la pharmacovigilance. J'ai donné des listes de sujets potentiels, hein. je ne suis pas sûr qu'on va travailler sur tout ça. Le parcours de soins, donc ça c'est vraiment un sujet fondamental. Et ça, tous ces sujets-là, c'est des sujets transverses, c'est-à-dire que si, si on résout chacun de ces sujets-là, c'est appliqué euh, euh, à tout, à la sécurité, au marketing, euh, c'est des problèmes que vous pouvez... Euh, euh, euh, récupérer ces algorithmes pour, pour d'autres applications très, très facilement. Donc visualisation des parcours de soins ou du clustering, un outil de visualisation d'un de million de clients et des événements associés à ces clients-là, ça n'existe pas. Et je peux vous dire que le premier outil qui sait faire ça, ça se vend comme des petits pains sur le marché. Je travaille en relation avec pas mal de boîtes marketing, c'est un outil qui est, il nous regarde de très près, il regarde le genre de choses qu'on fait et ça les intéresse au plus haut point. Détection de fraude, euh, donc ça c'est mes usages. Donc ça, ça veut dire euh, détection d'outliers, c'est-à-dire de gens qui ont des comportements anormaux. Ça c'est du non-supervisé. Hein, euh, euh, on ne va pas dire celui-là il est anormal, celui-là il est anormal. On, veut avoir, on, a un, on a des comportements et on veut que l'algorithme tout seul dise, tiens c'est bizarre, il y a des gens qui ne se comportent pas du tout de la même façon que les autres. mais on, Nous on n'a aucune idée de qui sont ces gens-là. D'accord Je crois qu'il n'y a pas longtemps, la CNAM a arrêté 12 médecins qui faisaient trafic de drogue. Voilà, ça c'est une application. Mes usages, opioïdes, c'est un sujet majeur aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu sortir les articles sur la consommation d'opioïdes qui est extrêmement affolante. En France, on n'a pas de stats. Il n'y a aucune stats qui a été faite là-dessus. Donc ça c'est sûr c'est des choses qui sont importantes, c'est des sujets très importants. On ne sait pas est-ce qu'elle a évolué ces dernières années ou pas. Avec des effets pervers, hein. c'est-à-dire que. Je crois que c'est aux États-Unis où ils ont mis en vente des opioïdes avec des effets secondaires, type vomissement, dès qu'il y a abus d'opioïdes, pour justement décourager les gens d'en prendre. Donc il y a eu une baisse, effectivement, des opioïdes, mais augmentation de tout ce qui est drogue dure sur le marché noir. Donc c'est assez compliqué comme problème de, de santé à gérer. Et puis, je voulais terminer par cette chose-là aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte que même l'État doit faire de la campagne marketing. Quand, il, quand le, le ministère de la Santé dit qu'il faut consommer moins d'antibiotiques, donc ça c'est un message qu'il veut faire passer. Donc la problématique c'est quoi On va faire passer ce message, on va envoyer un mail, on va, faire, on va aller voir les, des gens, ou on, ou on envoie des courriers, ou on fait des pubs. Qui on va cibler On ne peut pas cibler tout le monde. Dans les institutions, euh, euh, notamment dans les institutionnels, on ne va pas cibler tout le monde. Qui on va cibler pour que l'information diffuse au mieux Donc nous on a, on a un impact micro à un niveau micro à l'échelle la plus petite c'est des individus et on veut maximiser un impact à une échelle macro c'est-à-dire qu'on veut qu'en fait en moyenne les quantités d'antibiotiques qui sont consommées soient plus petites donc ça c'est typiquement le problème marketing vous voulez cibler des gens ça c'est aujourd'hui c'est c'est quelque chose d'extrêmement traditionnel identifier des gens que les gens suivent Hein, ça c'est le nouveau marketing, les, les boîtes investissent énormément d'argent là-dessus, ça coûte beaucoup moins cher que de faire des spots télé ou faire des choses comme ça. Vous identifiez quelqu'un sur Facebook qui est très suivi, si cette personne l'a dit, ah cette paire de bottes elle est juste démente, c'est une publicité absolument monumentale. Et ça c'est des systèmes qui sont très, il y a énormément d'argent investi là-dessus, ça coûte beaucoup beaucoup moins cher. Donc, ça, c'est des sujets très. Et c'est les mêmes algorithmes qu'on peut utiliser sur la santé qui sont utilisés sur ce genre de choses. C'est la même chose. Donc, c est, c est, tout, est, tout est très lié.